Intéressons-nous maintenant au règlement AdMob concernant euh, les annonces récompensées. Alors comme vous pouvez le voir ici à l'écran, vous avez un exemple d'annonce récompensée avec une spéciale offer, donc une offre spéciale qui permet à l'utilisateur, s'il regarde une vidéo, euh, de tout simplement récupérer 100 pièces d'or. Alors, faut savoir que les vidéos récompensées ne vont pas être euh, quittables, c'est à dire que les, les, les utilisateurs les joueurs ne pourront pas les passer donc ça c'est important de bien le comprendre parce qu'on ne va pas les utiliser au même endroit notamment ici vous pouvez voir que c'est quelque chose que l'utilisateur va aller euh, chercher lui-même euh, et il, est, il a bien conscience encore une fois euh, faut respecter les règles que vous avez vues pour les interstitiels parce que effectivement il faut bien nommer euh, à quoi ça correspond et il faut qu'il ait connaissance de euh, de ce qu'il euh, va pouvoir récupérer, ça c'est important. À la différence c'est que là on ne doit pas lui laisser réellement le temps euh, de choisir, étant donné que c'est une démarche qu'il va le faire lui-même euh, en cliquant sur le bouton. Donc ce qu'il faut euh, bien retenir c'est qu'un utilisateur doit choisir de voir chaque publicité récompensée individuellement. En fait il ne peut pas les regarder automatiquement. Alors, donc ça pourrait être par exemple ici cet exemple, mais ça pourrait être dans un, dans un inventaire, par exemple, récupérer une arme. Ou tout simplement euh, dans, euh, améliorer une arme en regardant une publicité. Donc voilà, euh, c'est une démarche que l'utilisateur va faire. Et en général, il va aller euh, dans son inventaire ou à un endroit précis de votre jeu pour dire, voilà, moi là, je vais aller regarder une publicité pour récupérer euh, quelque chose, des pièces ou autre chose. Donc voilà, euh, en gros, comment euh, ça va fonctionner au niveau des annonces récompensées. Ce qu'on appelle les rewarded. Alors maintenant, j'ai fait une petite synthèse des choses que vous pouvez faire et pas faire. Alors vous pouvez voir ici que vous ne pouvez pas encourager les utilisateurs à interagir avec des publicités récompensées. En fait, vous ne pouvez pas mettre des expressions en disant aidez-nous, soutenez-nous, euh, voilà, euh, on va dire, on, on ne peut pas faire ça, ça c'est interdit par le règlement AdMob, il faut bien le retenir. Ensuite, vous ne pouvez pas diffuser, proposer une annonce récompensée qui donnerait par exemple de la monnaie, enfin de l'argent ou encore des cartes cadeaux, des remises ou même des crypto-monnaies. En fait vous ne pouvez pas de pro proposer de compensation monétaire avec une annonce récompensée. Ça aussi c'est totalement interdit par le règlement AdMob. Ensuite, et il est bien évident que celle-ci est assez logique, les récompenses doivent être accessibles et fonctionnelles. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas euh, mettre votre jeu en production, proposer une récompense et à la fin, elle ne fonctionne pas. Ou qu'il faut, par exemple, la regarder plusieurs fois afin que ça se débloque. En fait, le message doit être clair. La récompense doit vraiment fonctionner dans votre jeu, auquel cas, vous êtes encore une fois en infraction avec le règlement AdMob. Alors ensuite, vous avez la possibilité... Aussi de, de faire des récompenses aléatoires, ça c'est autorisé, mais attention, il faut que l'utilisateur euh, ait bien compris euh, et que les probabilités soient divulguées. C'est-à-dire qu'on pourrait par exemple dire, et on voit ça dans certains jeux, regarder une publicité et vous avez un genre de, de roue qui tourne et vous récupérez par exemple soit une épée, soit des pièces d'or, etc. Donc ça, faut que ce soit bien, euh, bien expliqué encore une fois pour être en accord avec le règlement. Et pour terminer, vous pouvez aussi utiliser des icônes, euh, mais attention, si vous, vous utilisez des icônes, il faut bien que l'action qui va être faite soit décrite dans l'icône. Et euh, idéalement, il faut euh, au moins utiliser euh, du, par exemple le mot annonce qui accompagne l'icône ou tout simplement récompense. Donc euh, attention, vous ne pouvez pas utiliser un simple icône. Voilà, il faut vraiment que ce soit explicite. Donc voilà euh, pour ce qui est euh, des annonces récompensées. Vous pouvez voir que le règlement, bon, il est assez simple à suivre. Encore une fois, ici c'est une synthèse qui est valable ce jour. Je vous encourage vivement à aller le consulter euh, avant de mettre votre jeu en production parce qu'on n'est pas à l'abri que ce règlement évolue.